Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous partager ma bucket list. Pour ceux qui ne savent pas, une bucket list c'est tout simplement une liste de toutes les choses qu'on veut faire avant de mourir. Je trouvais le principe de vous en parler super sympa, parce que ça peut peut-être vous donner des idées à vous, donc j'ai décidé de vous partager mes idées. Mon premier truc, c'est pas vraiment une chose à faire avant de mourir, mais un petit peu, c'est de réussir à être totalement heureuse. Je suis heureuse, c'est pas la question, c'est juste que je veux réussir à avoir une vie heureuse. Ça c'est vraiment pour moi un gros objectif à faire avant de mourir, c'est d'avoir une bonne vie, une vie stable, avec une bonne santé, etc, etc. C'est super important je pense de d'espérer pouvoir vivre comme ça. Donc ça c'était mon premier truc. Deuxième chose sur ma bucket list, c'est de faire du saut en parachute. Ça je l'ai jamais évoqué sur Youtube, mais dans la vraie vie je l'évoque pas mal. Mais je trouve que faire du saut en parachute c'est vraiment un truc énorme parce que c'est... Bah c'est avoir confiance en quelque chose d'autre que soi-même parce qu'au final on ne peut pas dépendre que de soi-même en sautant en parachute et je trouve ça vraiment vraiment cool de faire une expérience comme ça parce que c'est tellement pour moi, ce serait tellement un gros défi de me lancer ça que je pense que ça peut vraiment être une, un truc super cool à faire j'ai déjà fait de la simulation donc vous savez c'est dans les gros tubes à air et j'ai adoré faire ça donc je pense que j'aimerais vraiment beaucoup le faire dans la vraie vie, surtout que c'est tellement, je pense, une montée d'adrénaline que ça peut être vraiment super cool à vivre. Troisième objectif avant de mourir, c'est de visiter tous les pays du monde. Alors là, je pense très très large. Je veux vraiment faire tous les pays. Je pense que ce sera peut-être pas possible, mais j'aimerais vraiment faire un tour du monde où je vois le plus de pays et de cultures possibles. Il euh, y a tellement de choses qui existent dans le monde et dont on ne sait rien que... Je trouve que c'est super intéressant de, de, de voir un petit peu tout ce qui existe et j'aimerais vraiment vraiment le faire. J'adore voyager, vraiment, c'est une de mes passions dans la vie. Ça enrichit vachement de voir beaucoup d'autres choses. Donc ça c'est vraiment mon gros objectif, c'est de voir tous les pays du monde, ou si c'est pas tous les pays, de voir, d'en voir le plus possible vraiment. Pour continuer sur les voyages, j'aimerais vraiment réussir à partir sur un coup de tête. Vous savez quand on se dit bah demain j'en ai marre, je pars. Ça, j'aimerais vraiment faire une chose comme ça, au moins une fois dans ma vie. Je pense que c'est vraiment cool pour faire une pause et faire un break de tout ce, que, ce qui ne va pas, etc. etc. Donc je pense que un jour, j'aimerais vraiment réussir à partir sur un coup de tête. Vous savez le genre de vidéo sur YouTube où des gens se disent « Bah, On se rend à l'aéroport, on prend un billet et on part n'importe où. » Je trouve ça juste génial. Je veux vraiment faire un truc comme ça. « S'il y a quelqu'un qui veut sponsoriser une vidéo comme ça, je suis preneuse. » Non, je rigole en vrai Ma prochaine chose à faire avant de mourir, c'est d'écrire un livre. J'écris pas personnellement, en fait je suis pas quelqu'un qui écrit des histoires ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien pouvoir partager mes expériences au travers de l'écriture. Je fais des vidéos sur YouTube pour partager mes expériences et mes conseils et j'aimerais écrire un livre. J'aimerais pas... beaucoup écrire un roman où par exemple j'invente une histoire ou quoi que ce soit, ou alors écrire un livre où je partage mes expériences, etc. Je pense que ça peut vraiment être cool et, euh, et c'est vraiment un objectif pour moi d'écrire un livre, je sais pas pourquoi, surtout que bah, j'ai pas de passion particulière pour l'écriture mais écrire un livre c'est vraiment pour moi un truc que je trouve grave cool. Mon prochain objectif c'est de galoper sur la plage, aller chercher à comprendre, depuis que je fais de l'équitation, maintenant j'ai arrêté mais j'ai eu mon galop 4 et en fait mon objectif ça a toujours été d'avoir mon galop 4 pour pouvoir aller faire du cheval sur la plage parce qu'on m'avait dit que pour galoper sur la plage et faire du, du cheval sur la plage il fallait avoir son galop 4. Et du coup j'ai eu mon galo 4, mais j'ai toujours pas fait de cheval sur la plage, et pour moi ce serait vraiment un truc de malade, j'adorerais en faire, je sais pas pourquoi. Mon prochain objectif c'est de changer le système scolaire, ou si c'est pas le changer, au moins avoir un mot à dire. Je vous ferai une vidéo sur ce que je pense du, du système scolaire en France aujourd'hui. Je pense qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait améliorer et changer, que j'aimerais vraiment plus tard avoir un mot à dire sur ce qui se passe dans l'ensemble euh, du système scolaire en France. Euh, je pense que le système scolaire c'est quelque chose qui est super super important et je suis pas particulièrement fan du système qu'on a en ce moment en France. Plus tard j'aimerais bien, peu importe mon métier, avoir un mot à dire sur, euh, sur ça et sur le fait que l'éducation c'est important et qu'il faut faire les bonnes choses. Alors je sais pas exactement ce qui est bien ou ce qui est pas bien pour un système scolaire parce que bah... J'ai que 15 ans et je pense que j'en sais absolument rien. Mais je pense que c'est quand même important de donner son avis et d'essayer de faire changer les choses à sa manière et comme on le peut. Donc je pense que vraiment si je pourrais faire changer quelque chose plus tard, c'est vraiment les systèmes scolaires. Mon prochain objectif, c'est de faire du volontariat à l'étranger, ou pas forcément d'ailleurs, juste aider les gens et... Et se rendre compte qu'en fait, il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin d'aide que nous et pouvoir les aider. Je prends notamment l'exemple de Jérôme Jarre qui est parti 11 mois au Bangladesh aider les personnes qui ont besoin d'aide pour construire des camps de réfugiés, pour leur donner accès à l'eau. Et surtout pour qu'ils gardent dans tout ça leur dignité et le fait que ce soit des hommes comme nous et qu'ils ont besoin d'être autonomes, etc., etc. Et je pense que faire du volontariat pour des causes aussi grandes, je trouve ça juste génial. Je me demande pourquoi est-ce qu'on s'entraiderait pas entre hommes et entre humains en fait, alors qu'on est tous pareils au fond. Je pense qu'on est, on est, on est tous égaux, donc pourquoi ne pas aider ceux qui ont plus besoin d'aide Donc voilà, pour moi, aider ceux qui ont besoin plus d'aide que moi, ce serait vraiment super, et je pense qu'encore une fois, c'est une expérience qui peut énormément nous enrichir. Le prochain objectif dans ma vie c'est d'aller à des festivals ou des festi des festivals il me semble qu'on dit hein. donc peu importe lesquels j'aimerais beaucoup aller à des gros festivals de musique aux états unis par exemple en Californie euh, Burning Man, euh, plein de trucs comme ça Coachella, Coachella j'ai trop envie d'y aller tout ce genre de trucs ça me donne vraiment super envie et je trouve qu'il y a tellement une bonne ambiance dans ce genre de choses ou de, du moins ce qui en ressort sur les réseaux sociaux je trouve ça génial et j'aimerais vraiment aller à un festival comme ça un jour mon prochain objectif c'est de voir une aurore boréale. Je trouve ça tellement beau en photo que j'aimerais vraiment avoir l'occasion d'en voir une en vrai. Parce que je pense que c'est vraiment impressionnant. Donc franchement j'aimerais vraiment beaucoup en voir une. Et mon dernier objectif c'est de vous rencontrer vous. Euh, ça fait maintenant 5 ans que je fais des vidéos sur Youtube et j'ai rencontré que très très peu d'abonnés qui m'ont reconnu dans les rues etc. Mais c'est pas quelque chose que je fais souvent donc j'aimerais vraiment vraiment avoir l'occasion de vous rencontrer vous. Parce que je pense que vous avez autant à m'apprendre que moi j'ai à vous apprendre. Et, et je pense que c'est vraiment pour moi Youtube c'est vraiment un échange entre vous et moi. Et je trouve ça bête qu'il n'y ait que moi que vous puissiez voir et que moi je puisse pas vous voir vous. Donc j'aimerais vraiment vraiment un jour avoir l'occasion de vous rencontrer, de faire un meet-up, de, de faire tout ça dans de bonnes conditions, etc. Je pense que ça pourrait vraiment être un truc de malade. Donc euh, je pense que si un jour j'ai l'occasion de vous rencontrer, ce serait vraiment un truc que j'aimerais vraiment faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à venir me suivre sur Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous dis à dans une prochaine vidéo.